Vous préférez qu'on les étourdisse Vous préférez qu'on les égorge Qu'on leur mette une balle dans la tête Ou qu'on les mette dans des chambres à gaz Marche pour la fermeture des abattoirs. Samedi 15 juin, partout dans le monde. Et en France, avec le soutien de L214.